What's up, gens j'espère que vous allez tous mal et vous aujourd'hui pour une nouvelle compagnie de personne Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on est sur le Skyblock des Pixels Et on est en compagnie de 10 camarades de type plutôt aimable On est en compagnie de Jobolo, de au Oppositoire, Almas Kitten Kid, Neso Couchant, doflo Green Lion FR, ainsi que... Le seul, l'unique Zanekyu qui est malheureusement parti. Et on a fait une compétition aujourd'hui, les amis. On a terminé la compétition alors que moi, je vous parle. Il y a encore quelques compétiteurs qui n'ont pas terminé. On attend que le résultat pour vraiment tout comptabiliser. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire l'intro à la fin Donc, en gros, je vous explique quest ce qui s'est passé. C'est qu'on a farmé en avance. On avait rempli euh, des backpacks d'items comme ceci. On avait rempli... Euh, aussi euh, des pièces comme ça qui traînaient un peu partout, et nous avons trouvé un lobby des zéros, donc on est arrivé dans le lobby des 0 et on a fait des chemins pour relier tous les trucs, donc on peut voir ici, par exemple pour aller farmer l'amber crystal qu'est-ce qu'il nous faut, c'est faut parler au roi, donc on a relié le roi avec la euh, queen juste ici par exemple comme ça, je vais, en, je vais faire une run avec vous tiens, je vais faire une run avec vous pour que vous puissiez comprendre un peu comment ça fonctionne, de toute façon ce sera une run bonus qui comptera pas dans les points ou l'event le, on n'a pas de stench, donc on va aller prendre du stench j'ai oublié de prendre mon stench, j'avais pas vu elle était expirée Mais en gros, de gros, tous les trucs comme ça sont reliés Et, euh, et vous allez voir Attendez, on va prendre des petits oeufs On a besoin de 3 œufs comme ça 4, 3, c'est good Let's go, let's go C'est parti, donc je vais faire la run de cristaux Et vous allez comprendre qu'après avoir récupéré tous les cristaux On va, on, vous, allez voir, vous allez voir Donc je vais juste prendre le, le, la goblin Avec vous les gars, mais vous, avez, vous allez comprendre Je vais montrer l'entrée de tous les tunnels au moins qu'on a fait, comme ça au moins vous avez compris qu'est-ce qu'on faisait. Et en plus, on a utilisé un petit bug avec Corleon truc, pour pouvoir euh. Profiter du bug de, du double XP sur certaines des quêtes, donc c'est plutôt intéressant Comme vous voyez j'ai pris le cristal, là je me dirige vers une autre quête et le but c'est de le faire le plus rapidement possible Donc on retourne au milieu à chaque fois, on prend le tunnel qui est juste ici, boum boum boum boum boum, on est revenu au milieu Là on peut aller au, au temple, donc de la jungle, donc si on va par ici on a le temple de la jungle qui est par là dans ce chemin là Si on veut on peut descendre aussi par ici, on a ball qui est un peu plus bas donc, vas-y, pourquoi pas, on va faire balle ensemble, vu que c'est un, un qui est facile à faire. Je ne vais pas non plus ext extender la vidéo. J'espère qu'il faudra pas le tuer. Non, il faudra pas le tuer, parfait. On prend le cristal vite fait, on remonte. Et pop-up, c'est parti. Il n'a pas le temps de spawn, comme ça, la personne d'après nous, elle peut en profiter. On retourne en haut au mid. Maintenant, mais exemple, on a pris le temple de la jungle aussi. On va directement à l'autre métrile déposite. Boom, on arrive ici. On a les pièces à poser, à donner au PNJ. Waperu, Wapera, comme ceci. Voilà. Je vais revenir le faire après, juste pour, je vais juste vous montrer les tunnels qu'on avait fait pour euh, preuve de tunnelien, quoi, comme on appelle ça, pour ceux qui sont euh, maçons, pour voir qu'on a fait des vraiment de beaux tunnels, ils pourront prendre ex exemple. Ensuite on a le précurseur ici, et puis voilà, c'est tout ce que je pense, c'est tous les seuls que je vous ai montré, je ne vous ai pas montré le temps, mais il est là-bas. Donc je l'ai fait, je vous reprends lorsqu'on a tous les cristaux pour vous montrer comment ça se passait l'event. Voilà les gars, on termine la run de cristaux avec le pire PNJ, il faut cliquer pendant 50 heures sur lui, on lui donne toutes nos pièces après, voilà on va lui donner toutes les pièces qu'on a, voilà, j'aurais pu vider ma barre d'inventaire pour que ça aille un peu plus vite, c'est pas très grave, j'ai fait aussi un petit corlinus pendant ce temps là pour pouvoir justement proposer le bug. Euh, que je vous parlais tout à l'heure, donc comme vous avez vu, j'ai été tué Corlinus, même si j'avais déjà la métisse ça me le redonne. Donc un petit 808 gemmes de plus, un 20k d'XP, et ici encore une fois, un petit 18k et 8k de gem XP. Et encore une fois, vous voyez, on a deux criettes de cristaux directement après. Donc ça, c'est plutôt sympathique euh, si vous arrivez à faire ce petit bug. Bon, c'est sûr qu'il faut trouver un lobby avec Corlinus, mais comme vous allez voir, on avait tout dans notre lobby, on avait un. Euh, Cornelius qui est par là-bas, on avait vraiment tout Donc là, on va poser les cristaux Et faut il fallait dire, je voulais juste, j'ai obligé peut-être de préciser Mais chaque entrée, toutes les gens qui ont participé Donc il y avait Nathan aussi qui avait déjà terminé Qui avait quitté lorsque j'ai fait l'intro que j'ai dit Mais euh, tous les gens ont payé 1 million euh, de, de, euh, Le, le, le il est vraiment pas très fluide, là. Et on Et tous les gens ont payé 1 million de dollars Pour faire un jackpot que celui qui avait le meilleur loot puisse remporter après Comme là, vous allez voir, on a eu bah Rien du tout en fait, on a eu que des gemmes, donc vraiment rien du tout Mais lorsque vous on faisait l'event, il y avait un tableau, donc je vais vous euh, noter les trucs dessus Je vais vous noter le, le tableau, je vous énumère les trucs donc euh, je vais vous montrer vite fait Donc le, le tableau c'était juste ici Donc comme vous voyez un divan halo vous donnait 100 000 points Un jet de vous donnait 100 points Un flawless de tout genre vous donnait 75 points Un divan fragment 25 Un récolte potion 20, un picolimbus 10 points Précoce sur egg euh, 10 points Elix 3 points, all barret 10 points trésorite 1 point et 0.10 par bombe Ensuite comme j'ai dit ça coûtait 1$ et là on avait tous les participants Donc il y en a un peu plus que ça Et moi je double le gagnant, donc si je gagne pas Donc là c'est sûr que c'est pas moi qui ai gagné, on a déjà, déjà calculé les points Et vous allez voir que euh, en gros on avait un lot de 6 millions Mais là ça sera peut-être un peu plus vu Je crois qu'il y a des gens qui se sont rajoutés On va remodifier tout ça Je vous reprends ensuite avec bah, la révélation de mon loot les gars Et aussi euh, vous allez voir le classement aussi à la fin Donc bonne chance à tous Et voyons voir qui a gagné Ceci est notre dernier cristaux pour la fin de cet event C'était vraiment sympathico. Oh il y a de, pas mal de bruit chez moi Les gens ils n'ont pas compris qu'on faisait un live stage vidéo Vraiment pas des gens de type aimable Ok let's go on va voir qu'est-ce qu'on a comme loot pour le dernier cristaux. Et on va faire un récapitulatif de tout le loot qu'on aura obtenu de mon côté. On a bien sûr fait le bug pour avoir les doubles XP, les gars. On est des pros. Let's go C'était plutôt sympathique, tout ça. Let's go Qu'est-ce qu'on aura comme chance aujourd'hui 3. Cristaux à placer. Vous êtes prêts, les gars On termine ça avec un beau petit jet de raid, là. Ça serait... Oh Megusta Je termine surtout ça avec des bombes en fait, nice. bombe et baril <rire> nice. En vrai, ouais non je sais pas, t'es bon. en général ou pas Non Ok donc, ah, okay. pour récapituler mon loot, j'ai eu 4 Peculimbus J'ai eu 4 précurseurs Egg euh, J'ai eu 1 All Baril euh, J'ai eu 2 Helix, 5 Trésorite, 5 Divan Fragments C'est les 5 Divan Fragments qui sont vraiment bons en fait de mon côté et j'ai eu deux corlinites, mais ça, ça vaut pas, ça va pas dans le truc. Donc, on a eu tout ça en loot, les gars. On va faire le calcul des points et tout ça. Et on va voir où ce que nous en sommes. Donc, on se retrouve après que tout le monde ait terminé, les amis. Et on va pouvoir voir euh, les points de tout le monde. Donc, comme on peut voir, Nathan, malheureusement, il a pas edit Donc, on peut voir, pas voir son loot. Il faut aller sur Internet. Et bon, je veux pas que vous voyez Pornob et tout. Donc, voilà. Mais fait, faites-moi confiance, Nathan, il a vraiment eu de la grosse merde. Il a eu 268 points. Ensuite, on a Green Leon avec 2, 361 points, qui a été quand même extrêmement chanceux avec 2 ral. Il a eu 4, euh, 3, 4 Picker Olympus, 2 Helix, 3, 3 Precursor Egg... 3 all barrel, 15 Trésorites, 2 divan fragments. C'est vraiment ça qui a fait le truc. Il y a des all barrel et des bombes aussi qui font le calcul. Ensuite, on a euh, Jobelo. Qui au total il a eu un jadoral. Des quelques centaines de bombes. Euh, 4 picolumbus. Il a eu euh, une récolte potion. D'ailleurs, ça c'est un le seul. Je crois qu'il en a eu une. 2 divan fragments. Euh, et un hélix et des Barrels On a ensuite Almasquite Noob Qui a eu un total de 1 Gédrel 4 Picolimbus, des centaines de bombes 3 Divans Fragments, 2 précurseurs Egg 10 Tresorite et 3 Elix quand même aussi chanceux Ensuite on a mon loot à moi que vous avez juste avant Donc 4 Picaxe 2 Elix, 5 trésorites 5 divan Fragments, ça j'ai vraiment été celui qui en a eu le plus je crois dans les divan Fragments si je me trompe pas. 4 œufs une centaine de bombes et euh, 2 euh, All barrel. Donc moi du tout, pas du tout chanceux. Ensuite on a deux flo qui a été aussi très chanceux avec 4 divan Fragments, 1 Sherdorel, 5 trésorites 1 Elix, 8 All barrel, 2 Piccolo Bolus, une centaine de bombes. Euh, 3 précurseurs eggs et il a eu un wishing compass. Moi aussi j'en ai eu un, mais malheureusement le wishing compass ne compte pas dans les points. On n'avait pas de points pour ça. Euh, ensuite, on a ZaneQ qui a eu euh, 4 pécolumbus, 4 divan fragments, 10 trésorerie, 3 helix, euh, 3 précurseurs eggs et 32 euh, oil barrels. On a ensuite euh, un flawless aussi. Faut pas oublier le flawless gemstone ember qu'il a eu qui est plutôt hyper rare. Donc, un gros GG à lui. On a ensuite ici, euh, Serne euh, Malheureusement, les gars. Oh là là là là. C'est assez honteux. 2 Piccolo Bolus, 2 Precursor Egg, 2 Divans Fragment, 20 Trésorites. 200 bombes, vraiment aucune chance Pour un total de 139 points J'ai oublié de dire Zanoku 275 Et euh, DoFlo 280 On va faire le classement de toute façon après Et on a le dernier participant qui est Périment de Jobowo euh, Qui est Mitsubishi qui a eu 278 points avec oh, énormément de pickaxes Presque 6 pickaxes, 3 divans fragments 5 trésorites, 1 jet d'oreille, 1 elix Et euh, une centaine de bombes, 1 précurseur egg Et 8 oil barrel Donc on va faire le classement les gars et on se retrouve avec le classement Tout de suite alors, à la neuvième position, le pauvre, le malchanceux, le seul, l'unique, Nezoku. Bravo, Nezoku, t'as gagné. Euh, Mal d'applaudissement, les gars, mains quand même, pour l'effort, pour l'effort. Une petite main d'applaudissement. Ensuite, il y a moi, moi, Icons, yeah Huitième, ensuite, Jobolo, septième, Nathan, sixième, Zanekyu, cinquième, Mitsu, quatrième. Et on arrive au podium, les amis. Au troisième position, nous avons le seul, l'unique, Doflo. Félicitations, tu es arrivé si près, mais si loin à la fois. En deuxième position, mon pire ennemi juré, Almas kid, kid. Euh, Jobello, tu peux le kick s'il te plaît On ne veut pas le voir ici. Mais de toute façon, humiliation, deuxième position. Et en première position, nous avons Green Lion. Félicitations Green Lion, vous gagnez un total de 9 millions de ma part. Un total de 10 millions avec mon 1 million. Et tous les autres joueurs vont vous donner 1 million. Euh, je vais donner le 1 million de Nathan vu qu'il n'est malheureusement pas là. Euh, donc voilà, tu as gagné un total de 10 millions de ma part, vu que j'avais dit que je donnais le double de récompense. Donc Gigi à toi, 11 millions de, de moyens atteints. Et les autres, donnez-lui le 1 million de participation pour être sûr, tu me disais qu'il ne te paye pas. Et puis voilà, en espérant que la vidéo vous a fait plaisir, les amis. Si c'est le cas, que vous voulez revoir des événements comme ça avec plus de personnes, on pourrait faire avec 12 personnes peut-être ou un peu plus. C'est sûr que c'est dur de rentrer tout le monde dans un même lobby, mais si on est capable de s'arranger et faire un événement encore du genre, si ça vous a fait plaisir, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires et on en refera un euh, bientôt, pourquoi pas. Et puis voilà, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui a des trucs à dire Sinon, c'est tout, non Walou. Personne n'a rien à dire a part euh, moi j'ai un truc à dire, arrêtez d'intimider Jeu Boulot dans les commentaires et de dire que c'est une fille. A plus bisous